Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle votre son ne résonne pas aussi bien que les autres youtubeurs Eh bien nous allons en discuter dans cette vidéo. Bonjour tout le monde ici Geektech et j'espère que vous allez bien. Avant de regarder cette vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à nous rejoindre en s'abonnant. Je présente des vidéos comme celle-ci ainsi que des tutoriels. C'est donc une excellente occasion pour moi de communiquer avec vous à travers mes vidéos afin que vous obteniez des connaissances sur les différents produits que j'examine. Alors si vous me suivez depuis le début je pense que vous avez remarqué que j'ai parlé et présenté plusieurs micros de plusieurs types. En passant par un micro à condensateur, le BM800, le micro cravate de RODE SmartLav Plus, le Tascam DR40, le BOYA BY-MM1 par contre je ne vous ai pas parlé du RODE NT4 mais si vous le souhaitez faites le moi savoir et je ferai ce qu'il faut. Et aujourd'hui on a un invité d'honneur qui vient tout droit de chez USK Vision. Je vous présente le UVM Pro un micro fusée de chasse pour DSLR mais pas que il est aussi compatible smartphone, tablette, ordinateur c'est un micro unidirectionnel autrement dit un micro de fusée de chasse et vous devez être en face à lui pour enregistrer et c'est ainsi que vous serez en mesure de produire le meilleur il a également un SNR ou rapport signal sur bruit de moins 72 décibels ce qui signifie que vous devriez pouvoir obtenir un bon son côté sensibilité va être de 40 décibels plus 2 décibels signifiant que ça va être un peu plus sensible que le micro vidéo intégré et je vais vous faire écouter dans quelques instants donc si c'est votre première vidéo que vous regardez il se peut que vous ne connaissez peut-être pas ma configuration. Mais j'utilise actuellement le micro NT4A de chez RODE combiné avec le Tascam DR40 pour filmer la majorité de mes vidéos. Je l'installe sur un trépied que je mets devant moi ou sur le côté quand je ne suis pas en voix off. Nous allons passer à bord du microphone sur l'appareil photo j'utilise le Nikon D5200 et vous pouvez avoir une idée de la raison pour laquelle vous avez besoin d'un micro spécifique pour faire vos enregistrements. Alors maintenant vous devriez entendre l'enregistrement sur l'appareil photo lui-même il va sembler un peu plus bruyant vous pourriez même capter du bruit environnant puisque ils sont conçus pour capter beaucoup de bruit et beaucoup de volume il ne spécifie pas vraiment ou vous ne pouvez pas contrôler vraiment quel volume il prend juste tout ce qui se passe sera plus ou moins enregistré et ajouté à votre enregistrement c'est un micro qui reste disponible sur Amazon que vous pourrez acheter à 44$ je trouve que c'est un micro pas cher mais en plus de cela vous apprenez à mieux utiliser votre enregistrement audio. Vous pouvez vraiment donner un son et en faire un très bon micro pour un prix pas cher et donc la question est est-ce que le micro de fusil de chasse USK Vision rivaliserait avec d'autres micros disponibles sur le marché Allons-y pour le test plus poussé. Alors maintenant que celui-ci est branché, vous pouvez en quelque sorte voir la différence de l'audio à nouveau. Cela va être beaucoup plus sensible que le micro vidéo monté puisque il va produire un volume plus élevé que le micro vidéo monté. Donc, si vous utilisez un pré réglage audio, vous devez probablement baisser ce niveau de volume pour faire ce son similaire à ce que vous utilisez pour une qualité audio correcte et donc pour moi personnellement j'aime vraiment le facteur de forme de ce micro j'apprécie le fait que ce soit un petit micro qui reste très comparable au RODE VideoMic ou le BOYA by MM1 je n'aime pas avoir un grand micro sur mon appareil photo je ne veux pas qu'il soit très visible si je filme ou si j'enregistre et pour pouvoir encore capturer un bon son le chamor dessus permet de baisser ce niveau de bruit Juste un peu. Quelques fonctionnalités supplémentaires que USK Vision inclut avec ce paquet va être un support de choc ou amortisseur. Et c'est la même chose que vous pourrez trouver dans votre boîte du Rode VideoMic. Mais il est également venu avec deux cordons auxiliaires différents. Donc l'un sera pour votre appareil photo et l'autre sera pour votre téléphone. Et de cette façon, vous pouvez utiliser directement avec votre smartphone. Cependant, si vous utilisez un iPhone, vous aurez besoin d'un adaptateur Lightning avant de le brancher sur votre micro. Il est également équipé d'un port pour écouteurs. Et et c'est à vous en gros de brancher vos écouteurs ou un casque et vous pouvez ensuite surveiller l'audio qui sort du micro et de cette façon vous pouvez le composer sur votre appareil photo si vous en avez besoin. Alors pour résumer ce micro est une excellente option en particulier si vous vous lancez dans ce domaine et surtout si vous débutez dans les enregistrements audio et comment fonctionne l'audio il y a aussi beaucoup de possibilités différentes vous ne devez pas nécessairement utiliser cela sur le dessus de votre appareil photo vous pouvez également l'utiliser sur le dessus de votre téléphone vous pouvez le faire exposer quelque part et c'est juste une excellente option compacte si vous ne voulez pas vous déplacer avec un micro donc si vous êtes intéressé par ce micro je vais vous laisser le lien dans la description ci dessous j'espère que cela peut vous aider dans vos projets créatifs alors ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et laisser un commentaire si vous avez des questions. Alors il me reste que de vous souhaiter une excellente journée, portez vous bien, ciao